Je suis Olivier Graal, bienvenue dans mon antre, Sintégral. Ici, il y a quelques claviers et pas mal de bidouilles. Je suis ingénieur du son, musicien, son designer. Et aujourd'hui, je viens vous parler du nouveau synthétiseur de Arturia, le Polybrut. Ce qui m'a beaucoup accroché au départ, c'est la fonction du morphing liée au pad de Morphée, qui est une fonction très originale et très novatrice. petit patch pour montrer la dynamique.